Des fois, on se voit plus gros qu'on est. Puis moi, j'aimerais ça qu'on se voit de la bonne grosseur parce que ça, ça va nous aider à serrer les coudes ouais, exact. puis à créer beaucoup plus d'efficience. Moi, je suis beaucoup sur l'efficience, l'efficacité de nos systèmes. T'sais. Puis ça, ça passe par la capacité de travailler ensemble. tu Puis la technologie est au service de ça. Euh, j'aimerais ça remercier, remercier les, euh, le FRQ qui, ouais. qui supporte l'initiative parce que des révolutionnaires, on en a des jeunes, mais on en a des têtes grises comme Rémi Quirion, qui ah, ouais. est un scientifique en chef, qui est peut-être le plus révolutionnaire ouais. de la gang quand on parle d'impact social, de créer de l'entrepreneuriat, de trouver des nouvelles façons de faire les choses pour aller plus loin, financer des choses qui ne seraient pas finançables dans un contexte normal ah, ouais. plus audacieux.